Alors, James Nous sommes en pleine cérémonie, Evrard. Cela ne t'empêche pas de parler à Beige quand elle est à côté de toi, d'habitude. D'ailleurs, je ne la vois pas. Vous êtes fâchés, et les souffrances. Ça ne sont pas tes affaires. Bon, bon, ne t'énerve pas. Mais, et pour ma question Oh là, c'est si mauvais que ça Qu'est-ce qu'il s'est passé Je croyais qu'ils étaient presque à ta portée. Ils ont disparu Voilà Vous l'attendiez, non je ne les ai toujours pas trouvés Fais attention, James. C'est la dernière fois que tu élèves la voix contre des hommes supérieurs. Compris Je te rappelle que tu n'es encore qu'un apprenti tant que tu n'as pas validé ta première quête. Et surtout, fais attention à toi. Ils ont disparu, mais qui te dit que la prochaine fois, ils n'apparaîtront pas devant toi avec un couteau entre les dents même c'est assez ironique. Quoi donc Ils ont été dénoncés par les de leur père, alors qu'ils veulent faire le chemin inverse de lui, retourner à Pamplona pour fuir Bourgade et César. Il est vrai que vu ainsi, et pour leur mère Elle résiste au plus que prévu. En vérité, selon mon indicateur, elle était à leur recherche, mais nous n'avons encore aucun moyen de savoir si elle est bien entrée en contact avec eux depuis la mort de Winbirne. Mais nous soupçonnons fortement que c'est le cas. Et... en quoi cela est-il important Elle doit bientôt se tenir à la barre. Nous ne savons pas de quoi l'accuser. Pas de ça avec moi, James. Depuis quand la justice du magistère s'encombre-t-elle de basses considérations Ne pas trouver de motif d'accusation, cela n'a jamais empêché de remplir les cellules ou de donner du travail au bourreau. <rire> oui, euh, vous avez raison, mon oncle. Pardonnez-moi. Ce que je voulais dire, plutôt, c'est que nous espérons qu'elle nous fournisse plus d'informations sur ses enfants, leurs intentions, mais aussi sur Wynne Birney, ses actions secrètes de par le passé. Et que savez-vous Elle résiste bien. C'est assez embêtant. Puisque nous avons intercepté un message en hélicitographe, n'y a-t-il aucun moyen de localiser le lieu d'émission du signal électromagnétique Hélas, il semblerait que non. Nous savons simplement que le signal était assez lisible, ce qui signifie que les jumeaux sont probablement encore à l'intérieur des murs, quelque part dans Bourgade. Et je n'ai pas besoin de vous dire à quel point cela m'exaspère. Oh. Oh. Ah attends, je vais t'aider. Tu as fait, mon sang. Je voudrais juste dormir, Albion. J'ai perdu combien Première vue Je pense... Euh, 20 ans 25 ben, Ça a dû être terrible. On m'a dit que ça faisait la sensation d'un flux interne aspiré violemment hors de toi. Sans prendre en compte ta peau ou tes organes. Comme si on se desséchait. C'est bien pire que ça. Pire que la mort elle-même. Quel métier Personne n'est encore levé. Ah, Évrard Tu tombes bien. J'ai du nouveau. Je crois qu'on va finalement réussir à les coincer, les birnes. Pourrais-tu cesser ce suspense totalement superflu <rire> Je fais attendre ton bain. Ah... Camille en a parlé, elle est bien entrée en contact avec eux, et ils sont venus trouver refuge auprès d'elle. Il y a une semaine, à l'auberge du pas -trainant. James y est actuellement, on les tient Je t'aime. James. Oui mon amour Arrête, je t'en prie. Comment ça De m'appeler ainsi, de te forcer à tout ça. Je sais pertinemment que cette relation est inégale depuis le début. Parce que je suis la seule à réellement t'aimer. Alors, tu n'as pas besoin de mentir. Ça fait encore plus mal quand j'ai envie d'y croire. Je ne suis qu'une idiote. Qu'est-ce que... Où sont les enfants Birne Les enfants Birne Vous voulez dire euh, Camilla Elle n'est... Non, ces enfants. Nizer et Azé. Nous savons que vous les cachez. Quoi Attendez, je... <rire> Veuillez nous indiquer où ils se cachent. Je peux briser votre vie et celle de votre collègue en un millionnème de secondes. Ne plaisantez pas avec moi. Mais pitié, je vous en prie. Je ne suis là que deux jours par semaine. J'ignore ce Et toi, collègue J'ai vu Camilla porter deux assiettes en cachette jusque dans l'escalier qui mène au social. Et bien voilà Sur ce, nous vous laissons, messieurs. Arrêtez-vous Ils ne sont pas là. Ils sont là Non oh, C'est pas possible C'est le désert de sable d'or Une oh, Non. Non, je. Nous avons quelques questions à vous poser. Vous voilà enfin. Cela fait un moment que je rêve de vous rencontrer. Misher et Azebian. Et maintenant, vous êtes devant moi. Les réjouissances seront de courte durée. Quel est votre vrai nom, homme James Corps. Heureux de vous rencontrer. Vous êtes bien trop joyeux pour un homme qui va mourir tantôt, James Corps. Tout le monde meurt un jour. Ce n'est qu'une question de temps.